je suis Aurore, coach en orthographe. Euh, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Euh... Alors Jean-Jacques, oui. diriez-vous Aurore est une belle quarantenaire mmh. ou une magnifique quadragénaire mmh, Quadragénaire Bravo Jean-Jacques yes <rire> Oui, puisque les personnes qui ont entre 40 et 50 ans s'appellent des quadragénaires. Ça veut dire que vous avez plus de 40 ans, vous Oui. Oh, oh vous ne les faites pas du tout, mais... Oh, c'est gentil. Et Jean-Jacques, savez-vous comment on appelle les personnes qui ont entre 50 et 60 ans Et vous vivez seul Oui. Vous n'avez pas d'enfants Non À 40 ans Bah oui. Oh 41 même. Eh bien, on les appelle les quinquagénaires. Ah oui, et oui, mais... et pas les cinquantenaires. Non, hein, oui. Et savez-vous comment on appelle les personnes qui ont entre 60 et 70 ans oh On va vous ride Je les avais jamais vues, mais elles sont là. hein oh Comme ma mère. Ah, oh, bah très bien. Ouais Eh bien, nous les appelons les sexagénaires. Oh, le temps passe. C'est fou. Oui. Le temps il passe, il passe, il passe. Oui, il passe. Le et temps oui. file, il file, il file, il file. Et oui, il file, il file. Un jour on est là. Oui. Et puis après, on, on est, est là-bas. Oh, ouais. bah oh oh, ah bah d'ailleurs, c'est déjà l'heure. Ouais. C'est déjà la fin de ma petite ah ouais. leçon. On se retrouve bientôt. Ouais. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir, euh, Madame. Euh, Aurore, Aurore. Au oui, désolé, tu Ça va là maintenant. Et vous êtes mes au non je ne suis pas ménoposée enfin. Bah si vous êtes ménoposée Je ne suis pas ménoposée Jean-Jacques, enfin ça suffit oh ouais.